Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 113 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Binary Domain Binary Domain qui est un jeu de tir euh, Très récent on va dire 2012 ou 2011 euh, je, ne conf... je ne sais plus du tout, vous regarderez dans la description Je le mettrai euh... Mais c'est un jeu qui n'est pas tellement bien fait Vous le voyez euh... Donc euh, je... je tiens à signaler dès le début euh, attendez, je vais faire la campagne. On va attendre que ça charge. je vais vous signaler quelque chose. Euh, promenade. Ouais, ouais. Euh, je vais peut-être euh, laisser... C'est l'aide aux commandes. Je vais peut-être la laisser, alors je crée une donnée de sauvegarde. Voilà. Alors, je oui, je signale les bords noirs que vous voyez sont tout à fait normal. Je suis dans la résolution maximale de mon écran et il euh, y a des bords noirs. Alors bon, bah, déjà, ça, ça part mal déjà au niveau graphisme. Je vous laisse l'histoire. Ordre du bureau exécutif de l'Agence internationale de technologie robotique. Il y a 42 heures, le conseil de l'IRTA a autorisé le déploiement de casseurs à entrer au Japon incognito afin d'enquêter sur les rapports concernant le développement des robots à aspect humain de la société Amada. Vos ordres sont d'entrer dans la digue de la baie de Tokyo et d'infiltrer les bas-fonds de la ville inférieure. Rejoignez les autres équipes nationales et foncez vers Amada. Il s'agit d'une opération d'infiltration sans que le gouvernement japonais ne l'approuve ni le sache. Vous devez engager les forces locales au combat, mais l'IRTA n'ira toute implication. Bonne chance, et bon voyage. Bienvenue au Japon, mon frère. Tu parles d'un accueil avec ta sale gueule. Ha. Elles sont où les geishas Attends de voir ce que je porte sous cette combinaison. La dentelle Donc voilà, c'est à nous de jouer. Yo, Dad. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Là, On peut pas bouger, je, je peux pas avancer. Sers-toi de ta radio, si serre toi tu veux de ma radio, si tu dire quelque, quelque chose. chose. Euh, ouais, tu peux parler avec le micro à partir pour communiquer. Maintien R. Vous quelques exemples. Euh, ouais. Lol. Euh, là, il m'explique en gros comment ça marche. Bon, tu as compris comment te servir de ta radio Oui. Euh... Merde... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse mmh, Ok... Oui. Bonne réponse, continue voilà. comme ça <rire> Il a entendu, donc ils entendent, ils entendent ce qu'on dit, bon c'est un peu... Hein, on peut répondre à ces questions, il faut répondre comme ça... Alors tu peux toujours sans... Qu'est-ce euh, faire Désactiver, commande vocale... Oui on peut les activer, donc j'avais configuré la... La... Tu peux sauter euh, ça si Bon, tu veux passer au micro, micro le micro, avant. tu peux sauter, euh, si tu n'as pas besoin, ouais, on en a, Allez, pas a besoin, donc là, je vais l'éviter qu'il nous explique euh, toutes les, tous les trucs, mais je peux, ah voilà, c'est bon, il va dire je peux toujours pas bouger, mais non, c'est bon, les Garde, tirs, et pour viser, on escalade là, hop, qu'est-ce que c'est que ça, hop, parle doucement, mec, ah oui, donc, alors, ouais, <rire> Premier détail, oui, il entend tout ce que je dis, donc quand je parle, il, euh, il entend, et de temps en temps, il me dit, parle doucement, euh, arrête de parler, mmh. donc c'est vrai que ça, que ça peut être chiant, euh, ce que je vais faire, yop, euh, on peut pas faire, euh... non, alors je voulais, je voulais changer, un je truc, mais demander. non, C'est quoi tes plans une fois que tout est fini que, enfin. vacances, Donc il nous parle en même temps, trop trop il nous raconte un peu l'histoire. Non, il se raconte, il raconte sa vie, vacances, tropique, bon. <rire> ouais, je le savais, comme toujours quoi. Bon, bah faut qu'on fasse ce boulot rapidos. Allez Arrêtons de discutailler. Pourquoi est-ce qu'on passe tout seulement Pour l'instant on s'ennuie un peu, je trouve. Alors, à quand, quand l'action pour voir à peu près ce que ça va donner euh, ouais, Remarquez que le contrôle n'est pas non plus aussi aisé que d'autres euh, jeux à troisième personne. Enfin, moi je vous le dis ce que je ressens, c'est un peu la merde. Base ici Beetle 2. On vous reçoit Beetle 2, ligne sécurisée, repérage verrouillé. Position actuelle à 35 degrés, 6356 secondes, par 139 degrés, 7724 secondes. Merci major. Ça te dirait de parler dans une langue que je comprends Tu te rapproches du point d'infiltration, du con. C'est à moins d'un de kilomètre devant toi. Ouais, on y arrive maintenant. Ça devrait pas poser de problème. N'oublie pas de maintenir le silence radio une fois à l'intérieur de la digue. Nous couperons la ligne une fois que tu seras passé. Des choses à ajouter Ouais, dis à ta mère que je l'aime. Je t'ai entendu, Boteng. À vous. Et nous revoici. Alors... Euh... On est parti. Euh, là, vous avez vu que je pouvais changer d'arme. Euh, C'est avec la, la molette. Alors, bah tiens, il une animation encore. Oh. Quoi? J'en ai 6 en vue. Non, sept on Nous nous encerquons Major, nous sommes attaqués On peut avoir tes renforts T'es payé pour ça, Bretagne. Tente-toi d'aller au point rendez-vous. Tu t'attendais à autre chose Non, étant donné qu'on t'appelle les survivants, putain de journée. Hé, hey, c'était pas mon idée. Et c'est parti c'est à nous de jouer sauf que là bah, l'autre il a donné l'alerte hein. enfin on a toute une armée de robots qui nous arrive sur la tronche et il va falloir qu'on les dégomme sans se faire dégommer. Alors j'essaye un peu de, de trouver un peu le comment faire pour. Euh, pour les tuer, putain c'est pas c'est un peu la merde pour viser. Ah, je vous dis tout de suite, regardez ça, ça bouge. Casse-toi, casse-toi. Ah il ouais, faut vraiment que je leur vise dans la tête mais alors comme c'est la merde faut viser Allez euh, vous remarquez que mon collègue parle euh, c'est parce qu'en fait il croit que je lui parle Et euh, comme j'ai vu en fait j'ai regardé tout à l'heure comme... Euh, ce que je regardais dans les paramètres En fait c'est pour, euh, pour modifier la... Comment ça dire La sensibilité mais non Donc euh, non On discutera plus tard. Je peux pas le désactiver entièrement puisque j'en ai besoin je préfère l'utiliser, en même temps l'autre bon on discutera plus tard là. Il a l'impression que j'y discute, ouais. on s'en fout un peu. Donc pour l'instant je dégomme un peu du robot. Il y en a encore là-haut, non Ah oui c'est quoi ça C'est quoi ces machins Hop. Et de deux. Et voilà. Et donc maintenant on peut continuer. Mon collègue Bautzon il est déjà parti. Allez. Ah les graphismes ils sont pas tellement beaux hein je sais, pas, je sais pas comment ça va rendre sur la vidéo mais La pluie est mal faite Regardez le sol comment c'est dégueulasse Et, euh, et franchement euh, le graphique en général sont pas très bien réaliste, ni poussés un truc par le passage. Fais quelque chose. Euh... alors fais quelque chose Euh... ok Mon fusil d'assaut faut que je prenne le fusil d'assaut pour le faire Donc pour changer d'arme j'utilise Euh... Non voilà. Tu peux pas tirer avec ce pp sans puissance, il va falloir le charger. Il va falloir le charger. Comment je charge cette connerie Tu peux emmagasiner l'énergie. Euh, là D'accord. Donc ici, je peux emmagasiner de l'énergie. L'onde de choc est une attaque. Non. Allez, si je tire maintenant, ça fait rien du tout. Euh, ouais. Comment j'emmagasine l'énergie C'est censé venir tout seul ou il faut que je le fasse Ça devait peut-être être marqué dans un message que j'ai fermé. Ouais, oh, pourrait nous le marquer en plein milieu de l'écran quand même. Moi ouais, je suis bien avec le fusil d'assaut quand même. C'est bien. ouais. Non mais il faut que je garde le fusil d'assaut, il a rien à faire. Voilà, ils me disent ouais, ouais. hein ah, Honte de choc. Maintien enfoncé. Euh, ça fait rien du tout, ça fait rien du tout quand je le maintiens foncé. Parce qu'en fait, euh, je sais pas ce que c'est, euh, moi je vois pas ce que c'est le bouton là C'est écrit, euh, pour moi c'est trois pixels blancs l'un côté de l'autre Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est ce bouton, alors j'essaye je, toutes les touches <rire> Je suis en train d'appuyer sur toutes les touches euh... Alors si, je sais pas comment c'est possible qu'on puisse pas voir exactement qu'est-ce que c'est que ce bouton Regardez, c'est un petit trait blanc Non, ça c'est juste pour tirer. <rire> Euh, J'ai peut-être pas usé toutes mes munitions. Ah voilà! Trouvé! Ben voilà, ouais, bah il était temps. Hein. Donc c'était la touche mage. Mage la de énergie. droite. Mage de droite. Les sens avec. Il Donc, faut euh, vraiment un le savoir. Un robot de à Sachant que c'est pas lisible déjà, c'est pas top. Mais ils atterrissent. Où est-ce qu'ils viennent ceux-là? Et les robots, ils ont atterri devant moi quand même ça fait trop fort oui c'était nickel merveilleux par contre là on est en plein milieu du champ de tir des robots c'est peut-être pas la meilleure des, le meilleur des endroits pour me faire un peu charcuter la tronche euh ouais ouais ouais merde est-ce que je peux mettre là derrière ah bah ouais comme lui là allez vas-y allez ça a commencé à devenir sévèrement rouge autour de moi oui, non, mais c'est bon, je te discute pas. Forêt. Ah putain, il y en a un côté de moi Non Il se traînait par terre le mec. Ah oh, lol. C'est bon, il n'y en a plus Il y en a plus. Il en, en a plus. Hop. On en profite pour ramasser un peu leurs armes. Hop, c'est quoi, quoi ce machin Non. Bon bah, on va continuer. Hop, hop. Allez, c'est un peu tout pas droit tout ça. On saute. Ah je veux pas, je veux pas me cacher derrière. Oula, un gros monstre. Yeah. Ah lui, il est tout pas beau lui. Ah merde Il faut même pas essayer de le tuer. Ah, j'ai essayé, j'ai essayé de le dégommer le truc. Merde, il faut que je cours aussi. On On rentre dedans. Merde Ils ne l'ont jamais marre L'ennemi est en train de craquer. Tiens bon. Ah ça, ça devenait vraiment tout rouge là. Putain, merde. Allez. Le contrôle à chier quoi. J'hallucine. À plat. Vas-y. Vous tous des saute. Et nous, on va y aller aussi, j'espère. va bon, aller c'est parti, on y va et on saute. Nager. non Je suis trempé de tout. Allez, on est dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse On dirait que la porte de soi... Source... Donc le but, il va falloir aller monter sur le pétrolier. Attrape-le vite, 1, hein Prêt Continue Allez, c'est parti On discutera plus tard Oui, tais oh, toi écoute, mec, groupe de robots de surveillance. <rire> oh là là Il a l'impression que je lui parle On sans se faire Pour repérer, ça caché dans la Alors, il y a des robots qui nous espionnent un peu partout. On va essayer de se planquer dans la flotte. La flotte est mal faite aussi. Au passage. Un peu tout qui est mal fait. Oh, bon. Les bords, ils font, ils font 30 mètres. Voilà, euh ouais les robots nous surveillent Damn, Appuie sur... Ah bureau. non c'est bon il n'y pas vu Mais de toute façon s'ils me voient je sais pas ce que ça fait Qu'est-ce que ça genre ils vont m'attaquer De toute façon oh. moi je peux même pas je peux même pas leur tirer dessus je, je peu. peux même pas les attaquer Maintenant on doit se dépêcher et rattraper le temps perdu Par ici frères Euh hop Ah d'accord il faut appuyer sur F Hop là Bon, bah, ça le fait tout seul c'est magnifique Ouais la raison Donc là pour l'instant j'essaie surtout de me barrer Je sais pas pourquoi il y a des petits passages comme ça Hop Et on refait surface Ici Ah merde Il s'est arrêté je vais peut-être attendre Ah bah maintenant il me dit d'y aller Forêt. Hop hop hop hop hop hop hop a des robots de surveillance qui nous couvrent après qui nous. Ah non non non non je ne suis pas là Oui mais moi je il y a un robot ici, de surveillance tout de suite. Oui ta gueule Regardez il, il me surveille Non non non non non non non non non Casse-toi casse-toi casse toi robot de surveillance Merde sans finit jamais Allez allez Ah bah lui, lui il se planque même pas sous l'eau Encore contre moi quand je suis l'eau j'arrive pas à avancer Il vient de parler, le robot. Ah, et les mecs qui me tirent dessus. <rire> ah vite, vite, vite, vite, avant que je meurs, vite, vite, vite, vite. Voilà. J'ai eu de la chance. <rire> J'aurais pu mourir, sans pouvoir me défendre d'ailleurs. Voilà, et on s'accroche au pétrolier. Ah bah ça s'accroche tout seul. C'est une cinématique. Stoche, hein Maintenant on peut se reposer. Tiens beau mon vieux Accompli. Un autre côté, j'espère qu'il s'est calmé, hein mais j'en doute. Voilà comment on fait C'est du gâteau enfin bon, Donc voilà, on pourrait de continuer de la de de de mission, de mais euh, de on de va s'arrêter là, là c'est déjà pas mal. Et puis le jeu, euh, je l'aime pas tellement. Donc voilà, ce sera tout pour Binary Domain.